Bonsoir à tous et merci d'être venu. Merci également d'avoir été aussi patient. Merci à toi, Laetitia, euh, d'avoir pu libérer du temps en cette période euh, juste après les examens. C'est bien ça Tu, tu, tu es en ah, examen cette semaine C'est ça. Lundi, j'ai terminé les examens. Super. Donc, euh, normalement, on, on, on contrastait un peu le point de vue entre un étudiant donc en cours de, de sa formation et quelqu'un de diplômé. Mais là, on va orienter un peu et on va commencer directement euh, par des questions donc euh, des questions sur toi sur ton parcours universitaire sur ce qui t'a amené euh, au CEU euh, Cardenal Herrera et ce qui fait qu'aujourd'hui tu approches du, du diplôme donc déjà est-ce que tu peux éventuellement te présenter en quelques mots. alors va... euh, ben, moi je m'appelle Laetitia euh, je, euh, je suis en troisième année euh, en kinésithérapie au CEU euh, je suis arrivée au CEU euh, après avoir essayé euh... Enfin, après avoir tenté le concours de médecine en France, euh, j'ai pas, pas réussi et euh, j'ai voulu m'orienter euh, en Espagne pour euh, voir si c'était possible. Donc, au, au début, j'ai euh, tenté le concours de médecine en France pour, euh, parce que je voulais faire un, un métier en rapport avec la santé et surtout, je voulais utiliser mes mains. Donc, euh, je me mettais orientée soit sur la kinésithérapie qui m'a toujours euh, passionnée, soit un peu en visant plus haut j'ai essayé la chirurgie mais c'était un peu pour... la même chose il faut avoir le diplôme de médecine en France et euh, du coup euh, ben je me suis orientée directement en Espagne euh, sur euh, Océou pour faire kinésithérapie d'accord voilà, donc tu, en, tu... <rire> tu es en troisième année donc euh, troisième année sur quatre donc tu, tu approches vraiment de la fin tu es en train de terminer ta troisième année euh, est-ce que tu, peux nous, tu pourrais nous raconter déjà faire un peu un petit voyage dans le temps vu qu'on a parmi nous beaucoup d'étudiants qui vont commencer cette expérience à partir de septembre. Donc, euh, est-ce que tu pourrais éventuellement leur raconter à quoi correspondait pour toi une journée type euh, d'une du, étudiante euh, de première année enfin, Comment tu as vécu un peu euh, ta première année euh, En première année, si je me souviens bien, les cours sont le matin. Donc euh, le, bah, le matin, on va aller à l'université pour suivre les cours en, en direct, donc c'est les cours théoriques. Et euh, le midi, on, je mange à la fac parce qu'il euh, y a un, petit, euh, un mercadona, donc il y a un centre commercial juste à côté euh, pour acheter le nécessaire pour manger, donc euh, vu que y a, le centre universitaire est très bien, très bien aménagé, il y a de quoi manger et euh, c'est très, très agréable. Et l'après-midi, en principe, donc soit on continue à travailler euh, en, les cours en pratique, donc avec, dans les salles, euh, je ne sais pas si on les a vues sur la vidéo, mais il y a des salles adaptées justement aux pratiques euh, de kinésithérapie. Ou alors, euh, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais euh, à la BU donc, euh, pour travailler euh, les cours théoriques euh, du matin, ou euh, ça dépend de euh, ce qui restait à faire, s'il faut travailler, faire des, des écrits ou euh, des travaux à rendre. Et après, je rentrais. Donc, ça, c'est ce que je faisais en première année. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu la différence avec les autres années? Est-ce que c'est au final une certaine routine ou? Alors, par rapport au, en seconde, à partir de la deuxième année et la troisième, c'est pareil. On a les cours théoriques l'après-midi. Donc, du coup, ça inverse l'emploi du temps. Donc, mmh. euh, du coup, j'ai un peu arrêté d'aller à, à la BU et je travaillais chez moi parce que je trouvais que c'était plus agréable pour moi de travailler chez moi. Après, chaque, ça, c'est un peu chacun sa technique de travail. Et euh, du coup, euh, voilà, donc, euh, j'ai trouvé… Euh, j au début, ça m'a un peu perturbé de changer euh, de routine parce que justement, comme tu dis, on, on s'instaure une espèce de routine, aller en cours le matin, travailler à la BU laprès midi ou les cours pratiques. Mais euh, après, on, enfin, on finit par s'y faire. Et puis, il y a quand même plein d'étudiants le même cas que nous. Donc, enfin, c'est vraiment la vie universitaire. Il n'y a aucun changement par rapport à la France. Hein, je veux dire… Euh, on Les gens qui font la même chose que nous, on a, ils ont des pratiques, pas forcément le même emploi du temps parce que les pratiques c'est des petits groupes, on est 14 en groupe, donc il y a 14 étudiants qui suivent la même, la même routine, après on a, on a d'autres, les cours théoriques c'est tous ensemble, donc on a l'occasion de se rencontrer tous ensemble. Ok, super. Et au niveau donc, de l'aspect linguistique, vu que la formation en kinésithérapie, c'est 100% en espagnol, donc dès le premier jour à l'université, c'est en espagnol. Euh, comment tu t'es ressenti avant, avant de démarrer euh, Comment tu t'es préparé euh, Raconte-nous un avant, peu. Avant d'arriver me... ouais. en Espagne, j'ai pris le temps un peu de revoir quelques cours d'espagnol parce que je voulais... Enfin, moi, ça faisait deux ans que je n'avais pas fait d'espagnol vu que j'avais fait deux ans de, de passesse en France. Donc, euh, j'ai pris le temps de revoir un peu les, disons, les bases, quelques un peu de grammaire, un peu de conjugaison et un peu de vocabulaire pour essayer de, de me préparer. Après, euh, je ne sais pas si cette année, ça va être maintenu, mais il y avait aussi un stage euh, normalement qui, qui aidait euh, à, en langue. Donc, je ne sais pas si ce sera maintenu. Du coup, j'avais quand même fait le stage. Alors, c'est bien au niveau euh, linguistique, mais c'est vrai que ça ne dure que deux, trois semaines. Donc, de toute façon, on n'apprend pas une langue en deux semaines. Ça permet aussi de rencontrer des jeunes euh, qui sont, qui sont dans, le même, dans le même cas que nous. Quoi. Et puis, euh, après l'espagnol, le premier jour, c'est un peu, un peu dur, mais ça reste euh, largement abordable parce que l'oral, la compréhension orale, c'est la première chose qu'on qu acquiert. Quoi. Donc, euh, okay. j'ai trouvé... Enfin, J'ai trouvé quand moi je me suis préparée en regardant un peu des vidéos parce que nous les jeunes on aime bien regarder des séries, des choses comme ça ou des films. Du coup j'avais regardé des films en sous-titré au début et puis après petit à petit c'est d'enlever les sous-titres parce qu'en cours il n'y a pas de sous-titres. Donc euh, du coup euh, ça, petit à petit ça venait et au final euh, on prend vite euh, on prend vite le coup. Ok, super. Et qu'est-ce qui t'a amené vers le, vers le souhait, vers le désir d'étudier en, en, en Espagne, mis à part le fait, le, le côté linguistique, est-ce que tu penses que dans la santé et plus précisément en, en kinésithérapie, le fait de parler espagnol en plus du français, ça puisse t'apporter euh, bah, Parler espagnol, ça peut être intéressant parce que qu'à enfin, partir de la deuxième ou de la troisième année, on commence à étudier des articles. Donc, euh, c'est des articles publiés par différents médecins un peu dans le monde entier. Donc, euh, parler l'anglais, c'est bien aussi parce qu'il y a énormément d'articles qui sont écrits en anglais. Mais l'espagnol, ça reste euh, maintenant une langue très parlée dans le monde. Et il y a énormément d'articles publiés par euh, des, des espagnols, notamment des professeurs de, de l'université. Donc, euh, c'est un plus. Et je pense que pour le futur, euh, au moins comprendre, euh, pouvoir lire euh, différentes bibliographies, c'est très intéressant de parler plusieurs langues et puis euh, bah, euh, personnellement, elle va prendre une, une autre langue, deuxième ou troisième, selon, euh, les, selon si l'anglais on le maîtrise plus ou moins. Euh, je trouve que c'est très enrichissant. D'accord. Et l'employabilité, est-ce que c'est quelque chose qui, qui te fait peur Est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe maintenant Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as, as déjà ne serait-ce que pensé Ou pour l'instant, tu es vraiment centré sur la partie études sans, sans spécialement te projeter ben c'est vrai que ça me fait un petit peu peur dans le sens où on a quand même ben on n'a jamais eu ben, à l'école on va faire des stages et en fait les stages se font en dernière année par rapport à en France en France c'est intercalé dans les différentes années d'études et c'est vrai qu'au CEU on a choisi ils ont choisi de faire tous les stages en dernière année alors moi j'ai pas encore commencé mes stages je pense que ce sera un plus finalement de faire les stages en dernière année parce qu'on a tout le contenu théorique euh, on a vu tout le contenu théorique donc on est on est près, disons qu'on sait tout ce qu'on devrait savoir, mais manque plus qu'à appliquer. Après, euh, ça fait un peu peur parce que, bien sûr, on, a, on est en contact avec quelques patients à, à l'université, mais jamais euh, vraiment tout seul. Donc, euh, ça fait un peu peur. Après, euh, je pense que trouver un emploi en France avec un diplôme espagnol, il n'y a aucun souci. On entend maintenant, il y a énormément d'étudiants euh, étrangers qui, qui trouvent un emploi. Donc, je pense que c'est assez facile. On, on attend euh, l'opinion de Marielle euh, sur ce sujet. Mais euh, et bonsoir Marielle, je crois savoir que le, son, le problème de son est résolu, tu nous entends C'est bon, c'est bon. c'est bon. Ben, bienvenue parmi nous, donc euh, ce, que, ce que je propose, c'est vu que Laetitia s'est un peu présentée dans un premier temps, que tu, que tu te présentes, euh, donc euh, très brièvement en quelques mots. D'accord, moi je m'appelle Marielle, euh, du coup j'ai fait mes études aussi de 2014 à 2018, j'ai été diplômée en juin 2018 et donc depuis je travaille en France euh, dans les Pyrénées. Super, merci Marielle. On avait commencé avec un, un, un aspect euh, juste avant que, que tu reviennes, c'était un peu sur le, le côté professionnel, l'employabilité. Est-ce que tu pourrais nous parler plus, tu nous dis que tu travailles dans les Pyrénées, un peu de, de ta profession actuelle euh, Donc, euh, qu'est-ce que tu fais euh, Quelles sont tes responsabilités Si c'est le premier métier auquel tu t'attendais, si, si, la, si la réalité correspond à ce à quoi tu t'imaginais en tant qu'étudiante alors, ça fait beaucoup de questions euh, au niveau de l'employabilité. Euh, déjà, j'ai été diplômée en 2018. et Il faut savoir qu'une fois que j'ai eu l'autorisation d'exercer en France, euh, moi, je ne suis pas originaire des Pyrénées. Et en fait, il y a un site qui s'appelle Physiorama, où on peut sélectionner les régions où on veut. Et il y a un tas d'annonces pour les remplacements. On est, on est recherché. Euh, euh, j'ai répondu à plusieurs annonces. Euh, presque, ils se battaient pour me, pour me chercher ici parce que le contact était bien passé au téléphone j'ai trouvé un logement assez facilement et, euh, et donc je suis dans un cabinet libéral où ils sont euh, on est cinq euh, donc en fait je remplaçais une des filles qui était en congé maternité ils étaient quatre et il euh, y en a un qui fait aussi de l'ostéopathie et à la suite du remplacement de congé maternité au bout de cinq mois ils m'ont proposé de rester en assistant avec eux et euh, leur manière de travailler le cabinet en lui-même la région me plaisait, donc j'ai accepté de rester en assistanat et donc j'y suis toujours. Okay, donc on va dire que tu avais, à la base, tu devais y être de manière temporaire pour, pour quelques mois et au final, tu, tu vas y rester beaucoup plus de temps que ce qui était prévu à ton bah, premier emploi, c'est bien ça Oui, en fait, il y a, on, quand on sort des études, on est beaucoup à choisir la voie du remplacement parce que ça permet de connaître différentes manières de pratiquer, de cabiner, etc. Et sauf que finalement, moi, mon premier remplacement, j'ai eu, on va dire, le coup de cœur pour cet endroit. Donc, j'y suis restée. Mais à la base, je pensais bouger un petit peu sur d'autres cabinets. Mais vraiment, il faut savoir que quand on sort, en tout cas à l'heure actuelle, les choses sont que on se bat pour avoir des remplaçants. Et j'ai une collègue qui a été en congé maternité l'année dernière, fin 2019. Et on a bien failli pas trouver de remplaçants. Ça a été de justesse deux semaines avant, on en a trouvé une, mais... C'est la catastrophe et on peut aller vraiment partout. Ok. Et le retour en France, comment ça s'est passé enfin, Raconte-nous un peu, tu, tu avais ton diplôme en poche, tu as fait quelques procédures et tu as pu directement te mettre à travailler. C'était aussi simple que ça oui, euh, enfin, du coup, le, il faut vraiment bien faire son dossier. Moi, je suis restée euh, tout le mois de juillet à Valence, au Ceu pour récupérer tous les papiers qu'il me fallait, parce qu'il faut aussi des papiers qui viennent du ministère de l'Éducation espagnole. Et une fois tous les papiers euh, en poche, je suis rentrée en France fin juillet, j'ai envoyé mon dossier directement. Et j'ai eu de la chance, parce que la commission de ma région, il euh, y a eu une commission euh, mi-septembre et j'ai euh, eu l'autorisation d'exercer tout de suite. Et donc effectivement, après, il faut s'inscrire à l'ordre des C'est de la paperasse, hein, c'est de l'administratif, mais ça va assez vite. De mi-septembre, j'ai eu l'autorisation d'exercer et fin octobre, moi, je suis arrivée ici pour commencer mon, mon remplacement. Donc ça se fait assez bien. Mais par contre, il faut être vigilant d'avoir fait vraiment tous les stages dans tous les domaines parce qu'il y a certaines régions qui sont vraiment pointilleuses et qui le seront de plus en plus, je pense. Donc il faut vraiment être vigilant d'avoir fait tout. Mais pour ça, le CO, il est super. Parce qu'il fait, il fait attention à ça. Mais il ne faut pas hésiter l'été aussi à faire des stages complémentaires parce que ça, ça compte pour votre dossier d'équivalence. Super. Euh, donc là, on a, on a vraiment abordé le, le, le côté de, de l'employabilité. Mais, euh, mais dedans, il y a quelque chose que, à laquelle vous allez pouvoir tous deux répondre, euh, Laetitia et Marielle, et la, la question qui, qui revenait beaucoup. Euh, ces derniers temps, c'est sur les compétences un peu acquises. Est-ce que euh, vous pensez, dans ton cas, Alexis, est-ce que tu penses que tu es en train d'être bien préparé Marielle, est-ce que tu penses du coup que tu as été bien préparé ben, Plus que pour rentrer dans le monde du travail, vu qu'on voit que d'un point de vue rentrer dans le monde du travail, c'est fait euh, ton premier travail tu y es, Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans, dans la vie de tous les jours, dans le métier que tu exerces, tu sens que tu as eu euh, les connaissances nécessaires, les pratiques nécessaires Je commence <rire> euh, oui, oui, complètement. On a, on a quand même une bonne formation au CEU. En fait, c'est un peu... Les écoles fonctionnent différemment au CEU. On a les trois premières années de théorie et la dernière année, elle est entièrement consacrée aux pratiques. Donc c'est vrai qu'au départ, on peut faire des stages au cours des trois ans, des stages volontaires, qu'ils appellent ça, si on valide bien au fur et à mesure nos, nos acquis. Et, euh, et après, c'est vrai que quand on commence à rentrer en... On a une petite déconnexion. On, a, on y voit beaucoup plus clair. Et après, moi, au moment de commencer, bien sûr, qu'on ne sait jamais tout et qu'il y a toujours beaucoup de choses à apprendre. Mais, euh, mais on a quand même des bases de très solides. Super, Laetitia. Bah, euh, J'allais dire à peu près la même chose. J'allais dire qu'au point de vue théorique, pour le moment, moi, je suis en troisième année. Donc, j'ai fait les trois années de théorie. Il manque la pratique. Donc, c'est vrai que je pense et j'espère apprendre aussi beaucoup euh, de mes maîtres de stage. Mais euh, d'un point de vue théorique, je trouve qu'on a quand même euh, vraiment eu des très bons cours à, assez précis et appuyé sur des, sur des données, enfin, une bibliographie assez, euh, assez grande. Donc, euh, je pense qu'on qu est très bien formés. Vraiment, en tout cas, euh, c'est ce que j'ai déjà fait, un ou deux stages, euh, comme elle dit Marielle, justement, euh, euh, volontaire. Et je ne me suis pas senti euh, du tout euh, à côté de la plaque. Donc, euh, je, je pense que la, la formation est très bonne. Super. Donc, euh... On va parler un peu moment nostalgie pour Marielle, moment souvenir et euh, également donc euh, ça peut être bien des fois de se remémorer les, les bons moments, les bons instants qu'on a passé dans nos années étudiantes. Alors on a parlé essentiellement de la partie académique jusque là ou vraiment de, de choses très concrètes pour, pour la vie du futur, mais derrière oui, aussi si les années universitaires. Oui, bien sûr. Juste à la question d'avant, moi je vous conseille pour votre premier emploi un remplacement quelque chose d'être dans un cabinet avec d'autres kinés. Parce que si vous tombez sur des kinés qui sont très accessibles, euh, en fait, vous pouvez toujours poser des questions parce qu'au début, on est loin de tout savoir. Et moi, ça m'arrive encore aujourd'hui de demander l'avis aux confrères. Et je vous conseille vraiment de travailler avec d'autres kinés parce que ça met vraiment en confiance et, et ça aide beaucoup. Super. Hum. Laetitia, tu souhaites rajouter quelque chose <rire> Non, mais il n'y a pas de souci. On est là bah, pour moi, ça, ouais. on est là vraiment pour, pour discuter. J'ai pas euh, je n'ai pas encore euh, de retour sur euh, le monde du travail, donc c'est vrai que je peux pas trop dire. Après, je pense qu'elle a, a raison, euh, c'est un peu la peur qu'on a en tant qu'étudiant de pas trop, de pas tout savoir justement au moment d'entrer euh, sur le monde du travail. Donc, du coup, je pense que c'est intéressant d'avoir des confrères euh, qui pourraient un peu nous aiguiller euh, au début, surtout si on s'entend bien et que ça se passe, que ça se passe bien. Quoi. Ouais. Parfait, on va revenir sur le moment nostalgie du coup. Euh, ça vous a en plus donné peut-être un peu plus de temps pour penser une anecdote ou, ou un souvenir marquant euh, à, à raconter euh, chacune. Donc, Laetitia, là, tu es actuellement en France ou tu restes en Espagne euh, Là, je suis rentrée en France avec la situation actuelle. Euh, on a, euh, la plupart, on est rentrée en France pour euh, rejoindre nos familles et être confiné. de toute façon, euh, sur Valence. On a fait tous les cours sur Internet, donc euh, sachant que ça n'avait pas d'importance de rester... Euh voilà, tu n'as pas perdu tes cours, tu es rentré en France auprès de ta famille, mais tu as continué ton année scolaire dans, dans la normalité possible. Enfin, c'est ça, totalement. D'ailleurs, je remercie le CEU pour être resté euh, hyper attentif. Et, euh, bah, on a eu toute la formation académique en fait, qui a été donnée en ligne pendant, donc quasiment tout le deuxième semestre. Et moi, c'est vrai qu'en comparaison, je connais des gens qui ont eu, en France ou même dans d'autres écoles euh, espagnoles, où en fait, ils ont vraiment eu un moment euh, de flottement où ils n'ont rien eu. Pas de cours ou très peu, il leur manque des, il leur manque des heures, des thèmes, etc. Et nous, c'est vrai qu'on a terminé tout le programme euh, théorique et, et on va quand même avoir quelques heures de pratique à rattraper parce que c'est quand même un métier pratique. Donc, on a besoin de, bah, de pratiquer sur nous et même de voir le, le prof en direct. En vidéo, c'est quand même pas pareil. Mais euh, on va rattraper ces euh, heures en septembre et, et vraiment au niveau euh, théorique, on a quand même pu faire nos examens, donc on n'a vraiment euh, pas manqué. Et même les examens pratiques, on a quand même fait un premier un premier examen en caméra, euh, bah pareil que là, avec le prof en face de nous et il nous pose des questions sur la pratique. Donc franchement, ça, capot, euh, ils s'en sont bien ils sont bien débrouillés. Ah oui. J'ai vu Marielle, que tu étais un peu surprise vu que comme tu n'étudies plus cette année, c'est pas une une situation que tu as vécue, mais de, de se dire que oui, le CEU est passé à donner cours de 100% présentiel à 100% en ligne en 24 heures Donc c'est vrai que en fait, à, à vivre. Dit que... C'est vrai que nous, on avait des cours, les profs, avant les cours, nous mettaient les cours sur Internet. Ce qu'il faut savoir que les cours présentiels ne sont pas obligatoires, mais les cours pratiques, oui. Donc, je me suis dit pour les cours théoriques, ça va, mais je ne pensais pas que vous aviez même fait les cours pratiques par visio. Et vous êtes, euh, Oui, c'est top. Hein. Alors, faire les cours euh, pratiques en visio, c'est vrai que c'est un, un grand mot parce qu'on peut pas, on peut pratiquer, Enfin, ça, ça marche un peu sur... Euh... En laissant les étudiants se dire, euh, prenez votre, euh, vos parents pour pratiquer en parallèle. Mais c'est pour ça qu'on rattrape les heures de pratique quand même. Euh, on a, je crois qu'on a quand même 35 heures de pratique à rattraper. Mais le contenu théorique de la pratique, on l'a déjà vu en, en amont. Donc, on est, on est prêt normalement. Il ne reste plus qu'à pratiquer. C'est déjà pas mal. Avoir un retard d'un semestre, ça aurait été un peu catastrophique. Quoi. Ouais. Et puis ça décale voilà. tous les stages de quatrième année, alors du coup ouais, une... c'est pour ça que je pense que les profs se sont vraiment, euh... enfin, je pense qu'ils ont eu du courage parce qu'avec les problèmes de connexion etc, donner toutes les tous les cours en direct c'était c'était pas facile mais on, on a réussi. C'est super récent dans le positif donc euh... et vu qu'on a toujours pas répondu au final à la, à la... À la question des souvenirs. Là. Euh, du coup, euh, bah, je propose que, Laetitia, tu commences un petit souvenir, une petite anecdote à partager sur, sur tes trois ans déjà à Valence. Un souvenir sur, sur Valence en général ou à l'université Sur tes années universitaires, oui. Euh, je ne sais pas, je n'ai pas forcément de, de choses qui me viennent à l'esprit, mais... Euh... Je me souviens particulièrement de mon premier jour, euh, ma première pratique quand je suis allée à la morgue. Donc, c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas très glamour comme ça, mais euh, c'était très marquant et j'ai trouvé ça quand même super que l'université nous offre la possibilité d'avoir euh, accès à ce genre de choses, parce qu'au niveau anatomique, etc., c'est très enrichissant. Et euh, bon, dans un groupe de pratique, c'est ce qui, euh, disons que c'est ce qui fait les liens entre les, <rire> entre les différents étudiants, parce que le premier jour, euh, est, on est tous un peu, euh, on a tous un peu peur d'y aller quand même, même si même si on dit que non, c'est quand même toujours bizarre. Et c'est vrai que c'est ce qui fait un peu la, que le groupe devient un peu soudé avec euh, par la suite. Quoi. Enfin, moi, je me souviens de ça en particulier, ça m'avait euh, bien marqué. Merci ah. beaucoup euh, Laetitia. <rire> Marielle. C'est drôle parce que je pensais à la même chose. J'allais vous parler de la première pratique à la morgue. On ah, mais d'accord, c'est ce qui marque le plus. <rire> oui, oui, parce qu'il nous prépare, il, il, nous, il nous rassure vraiment le professeur parce que c'est quand même quelque chose de particulier. Et une fois qu'on y est, euh, ben, en fait, on est bouche bée parce que c'est vraiment très impressionnant. Mais, euh, mais c'est une, une opportunité que le CEO donne parce que normalement, c'est réservé aux étudiants en médecine et dentaire et qu'on puisse avoir, le, on a six pratiques en tout je crois, oui. dessus, euh, ça, ça donne, nous on ne peut pas toucher mais au moins de visualiser c'est vraiment très important et c'est vrai que c'est un souvenir assez marquant. Après je dirais, moi j'ai connu euh, l'ancien bâtiment du Céou, où, où il n'y avait euh, euh, bah, les, pas, pas le double vitrage, pas la clim ni rien du tout, euh, la première fois le, on est arrivé en septembre, euh, bah, rien n'était mis en place, on n'avait pas la wifi à l'appartement, la, c'est les premiers jours, c'est un peu la galère on arrive, ils nous font visiter parce que j'avais pas eu la chance de visiter auparavant les locaux. Et on arrive, il faisait tellement chaud et on s'est dit, mais où est-ce qu'on a atterri c'est pas possible. Et de voir l'évolution aujourd'hui avec le, le bâtiment qu'ils ont construit qui est, qui est énorme, qui est très bien disposé, il y a vraiment tout le matériel nécessaire. Il y a une bonne évolution. <rire> Et On, on parlait, Marielle, tout à l'heure, juste avant que tu arrives aussi avec Laetitia, de, de l'opportunité et aussi du besoin, de la nécessité de connaître l'espagnol euh, pour la formation. Donc, euh, c'était un peu en, en, en deux parties. Une partie sur euh, est-ce que l'espagnol derrière, pour toi, c'était un souci ou est-ce que tu as réussi à t'adapter dès le début euh, Et également, si d'un point de vue professionnel aujourd'hui, le fait, tu penses que le fait d'avoir appris en espagnol ou de connaître l'espagnol, ça t'aide alors, déjà, moi, quand je suis arrivée, j'avais niveau bac en espagnol et sachant qu'on ne fait pas beaucoup d'oral, euh, j'étais plutôt confiante et en fait, en arrivant, euh, c'est vrai que c'est un petit peu au départ pas de la douche froide, mais euh, on assiste au premier cours et là, on se dit, euh, en fait, vraiment, j'ai pas le niveau du tout. Euh, j'avais pas fait le, le stage d'immersion en espagnol, rien du tout. Mais après, moi, je pense que c'est comme toute chose, si on est motivé, euh, moi, j'étais vraiment motivée, j'aimais la langue espagnole. Et donc, euh, il faut forcément s'y mettre. On a des profs qui sont super sympas parce que je me souviens, la première, le premier semestre, euh, il y avait quelques cours que j'avais pas trop bien compris. J'avais été faire un, tut un tutorat avec le prof. Et euh, allez, euh, tout au long du premier semestre, on a vraiment une évolution. Et là, on maîtrise après un peu mieux, euh, mieux la langue. Et c'est de mieux en mieux. De toute façon, ça améliore toujours, même jusqu'en quatrième année. Mais euh, on va dire qu'il faut le premier semestre d'adaptation. Après, enfin, Je sais qu'aujourd'hui… Euh, Beaucoup font les stages d'immersion, il y a les cours de langue qui sont mis en place. Parce que moi, ils commençaient tout juste à être mis en place. On était trois dans la classe à avoir accepté de faire le, les cours. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Mais je pense qu'avec de la motivation, euh, on peut y arriver. Après, aux questions euh, aujourd'hui euh, avec mon travail, moi, je n'ai pas forcément nécessité de la langue espagnole parce que parce que je travaille en France et tout ça. Mais ça, vu que je suis dans les Pyrénées, j'ai eu 3-4 patients qui étaient espagnols, donc avec plaisir, je leur ai dit, on ne peut pas parler espagnol, ça me fait plaisir. Et, euh, et une de mes collègues est catalane, donc euh, j'ai essayé de parler un peu espagnol avec elle, mais le problème, c'est qu'elle aime mieux le catalan, donc. <rire> parce que la catalane, ce n'est pas la même chose. Mais euh, donc, je dirais que c'est plus d'un point de vue personnel que c'est enrichissant pour moi. Euh. D'avoir appris cette langue parce que je peux plus voyager. C'est une langue apprise, je ne sais pas, personnellement, c'était quelque chose que, que j'avais envie de faire. Après, au sein même de mon travail, je pense que ça servirait. Si j'allais faire, par contre, je pourrais faire des missions humanitaires ou des choses comme ça. Je pense que ça serait un vrai plus. Mais autant, même si ça ne sert pas, c'est toujours enrichissant personnellement. Il faut que vous preniez comme ça. Après, moi, je rebondis sur la langue, justement. Je n'y ai pas pensé tout à l'heure, mais... Il y a quelque chose aussi où je trouve très, très important, c'est que les profs font, font l'effort font justement de nous comprendre. Au début, on ne parle pas très bien, ils, ils nous écoutent, ils attendent qu'on répète, qu'on essaie de trouver nos mots, presque qu'on aille chercher sur Google Traduction de temps en temps. Enfin, vraiment, au début, si c'est la cata, il n'y a aucun prof qui nous dit euh, je comprends rien, euh, partez. Quoi. À aucun moment, ils ont l'habitude et ils nous comprennent. Quoi. Donc, euh, ça, c'est vraiment important quand même. Pour la, petite, pour la petite anecdote, on avait quelques élèves espagnols dans notre classe au départ qui, qui étaient venus un peu plus vers nous pour essayer de nous parler. Et bon, ils faisaient vraiment l'effort de comprendre, etc. Et au fur et à mesure, ils ont vu qu'on qu on arrivait un peu mieux à parler. Et en quatrième année, ils nous ont avoué qu'au qu début, c'était terrible, ils ne comprenaient rien du tout et qu'ils nous rassuraient. Mais c'était terrible et qu'aujourd'hui, ils étaient fiers de voir comment on avait évolué. C'est vrai, moi aussi, c'est pareil. En troisième, entre la première année et la troisième année, on a des retours. Et on voit même, rien en se faisant des amis espagnols, par exemple, on voit qu'on a vraiment acquis un niveau qui est, oui. qui est beaucoup plus important qu'au début. Quoi. Mais ça vient, ça vient. Ça. Et du coup, on va passer sur la partie conseil, euh, Vu que là, on a des futurs étudiants qui sont sur le point de, de démarrer. Est-ce que vous avez des petits conseils Ça peut être d'ordre académique, ça peut être d'ordre de l'arrivée sur Valence, vraiment au, au sens large euh, des petits conseils que vous pourriez donner pour que les, la première année ou déjà même ne serait-ce que les premières semaines à l'université euh, se passent le mieux possible Moi, je dirais déjà commencer quand vous, au début, nous, c'était des questions que les élèves se sont posées. Ne traduisez pas vos cours. Euh, parce qu'il y a des personnes qui voulaient traduire les cours euh, d'espagnol à français pour pouvoir ensuite les apprendre. Ce n'est pas possible parce que ça ferait un boulot monstre, en fait. Il faut vraiment plus s'immerger dans la langue et vraiment essayer de la comprendre, mais vraiment d'apprendre vos cours en espagnol. Vous verrez qu'après, au fur et à mesure que vous maîtriserez la langue espagnole, finalement, quand vous révisez, vous switchez du français à l'espagnol sans vous en rendre compte. Mais vraiment, ne traduisez pas vos cours au départ. Mmh. Je suis d'accord, oui. Non, moi, sinon, sur l'aspect, euh, j'allais dire, je ne sais pas toi, Marielle, mais moi, j'ai vécu les trois ans à mon CADA. Je ne sais pas si toi, tu étais sur Valence. Et je trouve qu'au final, euh, mon CADA, c'est un petit village euh, donc un peu aux alentours de Valence. Et je trouve que c'est quand même agréable pour la vie étudiante d'être pas loin de la fac, pas dedans non plus, parce qu'il y a des apparts qui sont vraiment collés à la fac. Mais je veux dire, euh, d'être un peu aux alentours, je trouvais que c'était bien… Euh... Ça permet d'être assez autonome, euh, sans trop utiliser les transports. Après, je ne sais pas trop. Euh, ouais, moi, j'ai j'étais les deux premières années euh, à Moncada dans le village et la troisième année à Valence. Parce que moi, ce qui manquait, c'est que vous, vous avez plus d'horaires de métro euh, de Moncada à Valence et de Valence à Moncada le week-end. Que nous, c'était terrible parce que je crois que je me souviens encore que c'était 22h16, le dernier métro qui repartait ah, de pour aller à Moncada Et donc, c'est un peu terrible. Donc, on... c'est pour ça qu'en troisième année, quand même, je suis partie sur Valence pour un peu plus profiter de me promener dans, dans la ville. Et puis, bon, moi, j'étais plus habituée. Je savais que ça allait marcher au niveau des cours. Mais c'est vrai que Moncada est une ville sympathique parce que dans le sens où vous pouvez aller au... à la fac... Euh à pied facilement et, ouais. et en même temps, le métro amène directement à Valence. Ça dépend ce qu'on veut. Je pense que ça dépend de l'organisation qu'on a pour travailler. Les deux se valent tant qu'on est organisé dans son travail. ouais mais moi, je n'ai pas eu l'occasion de tester sur Valence. C'est vrai qu'il y a eu ouais. des bons retours. Donc, ça dépend, euh, je pense, comme tu dis, ça dépend de chacun. Ouais. Et puis, euh, moi, tout... Après, Valence, c'est une ville très étudiante. Donc, euh, Partout où on va, on croise des étudiants, donc moi, j'ai préféré aussi Valence pour ça, parce que le CU, ils sont aussi... vous êtes aussi à Madrid, je crois. Donc, euh, moi, j'avais préféré Valence, je trouvais que c'était vraiment plus étudiant, plus... Enfin, plus, euh, plus agréable pour venir faire ses études en tant que nouveau, et surtout sans trop savoir la langue, je trouve que les Valenciens sont plus abordables. Après, je sais pas si… Et Valence c'est une ville, si on ne veut pas une gro trop grosse ville, mais on veut une ville quand même, c'est une ouais. ville de taille humaine. Hein. Euh, mais il euh, bon, y a tout ce qu'il faut, mais c'est quand même plus familial, on va dire. C'est ça, c'est pas ça que je voulais dire. Et donc, au, au niveau de, des, des différentes matières que vous avez eu l'occasion d'apprendre sur la formation, est-ce qu'il y a une matière qui vous a un peu surprise Alors, ça peut être surprise dans le sens où vous vous êtes demandé… « Tiens, c'est de la physiothérapie » enfin, ou même dans le sens « Ah, bah, je ne savais pas que, que ça correspondait à ça. » Une bonne surprise, un peu, un peu la matière que vous attendiez pas et euh, vous vous êtes dit « Ah, bah, tiens, c'est sympa ça. Voilà. » La matière que je m'attendais un peu moins, en fait, ça a été le côté rééducation périnéale que je ne connaissais pas vraiment en tant que kiné. Enfin, ouais. un peu, mais c'est vrai que c'est ce n'est pas ce qu'on pense en premier après il y a eu des matières, euh, il y a vraiment les matières qui se trappent vraiment kiné-kiné et il y a d'autres matières qui se greffent un petit peu autour pour ouvrir l'esprit je pense à une, on avait quelques matières en première et troisième année d'histoire de la science, d'ouverture de, d'esprit sur, euh, sur le monde, la religion, tout ça euh, c'est des toutes petites matières, ça ouvre un petit peu à côté euh, ça des... et après sinon et en kiné lui-même, bah, on voit toutes les spécialités cardio, respi, périnéale, euh, le, un peu le sport mais après il y a aussi des masters qui sont proposés par la suite au niveau du sport hein. mais on voit un peu de tout Oui, moi aussi j'ai euh, moi je ne m'attendais pas c'était plus la matière cardio-respi c'est vrai que c'est peut-être ma faute je n'étais pas trop renseignée sur euh, ce que le kiné faisait justement pour les patients euh, en cardio-respi euh, et bah, j'ai vraiment apprécié la matière, j'ai trouvé que les profs avaient vraiment, avaient vraiment des connaissances et moi surtout j'ai appris plein de choses parce que je ne connaissais pas du tout. Donc, euh, et également sur périnéal parce que c'est vrai que je, pareil je ne m'y attendais pas trop. Je, on en entend parler mais on apprend vraiment, euh, vraiment toutes, les, toutes les voies de la, de, du métier en fait. C'est très bien, c'est important euh, de voir un peu tout pour se faire une idée et choisir plus tard euh, l'option qui nous conviendra le plus. Quoi. Euh, la troisième année, il y a des petites matières comme ça où ça ne serait pas suffisant pour travailler. Je pense à la rééducation pyrénéale, le maxillofacial, les choses comme ça. Mais ça te permet d'avoir une petite base pour si on veut se spécialiser après le diplôme. C'est ça. Voilà, ça nous... ouais, C'est surtout en troisième année qu'on découvre un peu toutes les branches qu'il y a. Ouais. Et on fait un tronc commun pendant les deux premières années euh, vraiment euh, à fond science, plus ces petites matières, comme tu disais, euh, qui ouvrent l'esprit un peu sur l'éthique, l'histoire, etc. Et après, euh, la troisième année, ça nous montre un peu tout. Euh, je trouve que c'est bien, c'est important. Et puis après, les stages, on, on apprend certainement dans les stages. Enfin, moi, j'attends mes stages aussi de découvrir de nouvelles choses. Donc, je pense que, je ne sais pas toi, mais je pense que… On... En fin de troisième année, on n'a qu'une hâte, c'est de commencer les stages. <rire> voilà, voir un peu si on peut mettre en application tout ce qu'on a appris et au moins voir si on comprend tout. <rire> voilà. Super, bah, ce que je propose, euh, c'est propose également aux participants de, de poser deux, trois questions qu on, auxquelles on, on essaiera de répondre rapidement. Donc, euh, la plupart d'entre vous... J'aurais un autre conseil aussi, parce que mm -hmm. là, on a parlé vraiment de la partie académique. Et euh, un, un autre conseil, c'est de profiter de votre votre venue là-bas et vos quatre ans sur place, enfin trois ans si vous faites vos stages en France, mais vraiment de découvrir la culture, Valence est une ville super riche, il s'y passe plein de choses et que vous aimez le sport, les choses culturelles, et, euh, les, les traditions, et à vraiment aller au-devant, et, et, et parce que si on est bien organisé dans notre travail, on peut avoir du temps à un côté, pour, euh, pour vraiment découvrir euh, toute la ville, la culture, et même aussi euh, en train, en avion, vous pouvez facilement aller en Espagne, euh, en Andalousie, à Madrid, à Barcelone sur des week-ends, et euh, il faut vraiment profiter de cette chance-là, parce que si vous ne faites que de revenir en France, euh, une fois que vous allez être revenu en France, vous allez vous dire, mince, en fait, je n'ai pas assez profité, donc vraiment, un conseil, de profiter de là-bas. C'est vrai, très, comme je disais, c'est une ville très étudiante, elle est très vivante, en fait. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a plein de choses à voir et je suis, suis d'accord avec Marielle. Après, il y a aussi un, un point positif au CEU. C'est positif ou pas, je ne sais pas, mais pour les étudiants français, ils nous permettent euh, de retourner faire nos stages en France en troisième année. Donc, euh, pour les étudiants qui ont, un peu, euh, qui ont un peu du mal avec la distance, c'est facile de retourner en France. Et après, euh, j'ai quelques retours de quatrième année. Donc, toi, je ne sais pas où tu as fait tes stages. Mais apparemment, faire ses stages en Espagne, c'est aussi euh, très, très bien. Donc, il euh, y, a, y a les deux, deux opportunités. Et le CEU nous aide vraiment. Moi, c'est entre autres pour ça que j'avais choisi. En première année, euh, je me sentais moyen de partir de la France et de partir vivre dans un autre pays. Et ça me réconfortait de me dire euh, qu'en quatrième année, je pouvais rentrer en France faire mes stages. Après, euh, et, chacun prend la voie, la voie qu'il veut et c'est vrai que tout au long on se dit finalement on peut rester une année de plus, il n'y a pas de souci, la vie s'y prête. Quoi. Bah, je vais rebondir sur ce que tu as dit, moi en fait je voulais rentrer en France pour voir un peu comment ça se passait en pratique en France et en même temps Valence je me suis dit ça va trop me manquer, donc j'ai fait moitié-moitié, j'ai fait ah, voilà. mon premier semestre de stage en, en France où je trouve que c'est quand même important si vous comptez revenir en France et puis même si ce n'est pas dans vos objectifs, vous allez peut-être devoir vous entrer en France un jour, de voir comment ça se passe, parce que c'est un système différent quand même. Et, euh, et de le partie, si vous voulez profiter un peu de, de l'Espagne, ben vous pouvez faire les vos stages en Espagne, c'est tout à fait bien aussi. Même au niveau de la langue, j'ai encore appris, parce que là, on est vraiment immergé encore plus, parce qu'en classe, on a quand même beaucoup de Français. Alors que du coup, dans les stages, vous êtes vraiment avec des purs espagnols, même qui vont même parler valencien euh, si vous faites le stage en maison de retraite. Et, euh, et du coup, c'est bien d'avoir les deux côtés. Par... J'avais quand même appelé la DHISCS pour savoir si ça poserait problème pour l'équivalence. Tant qu'on fait le nombre d'heures qu'il faut dans les domaines qu'il faut, ça ne pose pas de problème. Et vous voyez, j'ai eu mon équivalence facilement. Donc, je pense qu'on va prendre un peu les, les questions. Les gens commencent à, à, être, à avoir pas mal de questions qui arrivent sur le chat. On va prendre vraiment les questions qui sont en rapport avec la formation de kinésithérapie. Euh, donc On va commencer avec une question d'Arthur euh, qui est « Avez-vous réussi à lier sport et études ?» Je sais pas euh, moi alors, personne... sport et études du coup j'imagine on va élargir au sens large les passions et études donc euh, une passion un passe temps que vous aviez avant de commencer l'université est-ce que vous avez réussi à le suivre à l'université alors moi totalement euh, au, dé... au début c'est vrai que j'avais je... un peu arrêté le sport j'avais peur justement de, de me retrouver dépassé entre la langue et les études etc. Mais après, euh, au niveau du travail, il y, y a du travail, mais on a, si on s'organise bien, y a largement, on a largement assez de temps pour visiter la ville, etc. Faire ses passions, que ce soit de la musique, du sport. Il euh, y a plein d'activités euh, euh, que l'école propose. Il euh, y a plusieurs groupes de sport. A, ils ont monté un nouveau euh, complexe sportif très... Euh, vraiment, comment dire, très... Euh, il y a beaucoup de sports on peut faire du paddle, du foot. Il y a des tournois de foot qui sont organisés, par exemple. Je ne sais pas si c'est sur le foot, le sport d'entier parle. Euh, moi, après, donc, très rapidement, j'ai réussi à reprendre le sport, à faire du vélo. Il y a une salle de sport à Moncada qui n'est pas loin non plus. Donc Pour ceux qui aiment bien la salle, il y a, on a largement assez de temps, je trouve, pour, pour s'organiser, pour pouvoir faire des activités autres que scolaires. Oui Laetitia, je suis complètement d'accord. On s'organise en, en s'organisant et même même en s'organisant pas tellement, on arrive à avoir du temps quand même pour pour lier la passion. Il y a la piscine à Moncada qui est, qui est très bien aussi. Vous avez le touria à Valence où il y a il y a beaucoup de de terrains de foot de rugby. Moi je sais que j'ai tout un groupe de rugbyman dans ma classe qui ont complètement réussi à intégrer un club. Et en plus, si vous avez un sport ici je vous conseille de chercher à Valence parce que ça permet en plus de s'intégrer avec des Espagnols à l'extérieur de l'université, donc ça change aussi, ça fait du bien moral de ne pas avoir que des gens de la fac et complètement, on peut vraiment lier les passions et les études. Totalement, ils sont très ouverts, euh, oui. si vous ne voulez pas aller trop sur, mon, sur Valence, il y a aussi à Moncada, je crois qu'il y a un club de rugby, un club de foot, oui. euh, dans, dans oui. tous les oui. villages autour et ils sont très ouverts, euh, moi j'ai plein de copains qui qui ont intégré justement des, les différentes équipes. Et ça se passe très, très bien. D'ailleurs, je rajoute, pour, pour montrer un peu l'influence des étudiants français sur le campus, que dans, le, dans les nouveaux terrains de sport, il y a également donc, un terrain de pétanque. Donc, une ouais. université espagnole avec un terrain de pétanque, ça ne court pas les rues dans son complexe sportif. Et c'est dire l'influence du coup, des, des étudiants français du nombre croissant qui viennent chaque année. Donc, vous avez, même si on recommande Jean de suivre un peu sa propre voie et de découvrir des, des nouvelles choses, on peut recréer sa vie à la française en Espagne. Ouais. Okay. Alors, donc, on a une question de Cyril. Au niveau de la charge de travail, combien de temps passiez-vous à peu près seul de votre côté, en plus des cours Alors là, c'est pareil, ça dépend totalement de comment on organise son travail. Moi, personnellement, je euh, travaillais euh, mes cours. Euh, je, je pense que je pourrais, je pourrais dire que je travaillais deux heures par jour après, en dehors. Après, je ne peux pas vraiment dire un, une, une heure précise parce qu'il y a vraiment des jours où, entre les pratiques le matin, parce qu'en première année, c'est l'après-midi, mais entre les pratiques et cours théorie, il y a des jours où on rentre chez soi et voilà. Après, la charge de travail n'est pas énorme si on s'organise bien. Ça dépend aussi de l'efficacité. Je pense que ça, c'est un peu difficile de, de, de dire. En première année, vu que c'est en espagnol, au début, c'est un peu plus dur. En tout cas, ça fatigue vite, mais euh, on s'y fait vraiment très vite. Et après, bah, bien sûr, pour les périodes de révision, moi, pour avoir connu médecine, je ne sais pas si euh, les personnes qui parlent ont déjà fait médecine en France, ça n'a quand même rien à voir. Euh, le, le fait de ne pas avoir le stress du concours, c'est vraiment euh, un, un plus, on va dire. Euh, le travail est efficace et... Euh, et moi, je trouve que la quantité de travail n'est pas énorme si on arrive quand même à bien s'organiser. Oui, je l'attends, Marielle. Je ne saurais pas trop dire au niveau des heures, mais comme tu dis, quand on a les journées chargées, pratiques, cours théoriques, on va, ne on va pas forcément travailler. Après, ça dépend de l'organisation, si vous voulez vous laisser les week-ends dispo ou, ou pas. Moi, je pense que si vous travaillez régulièrement, que vous révisez vos, vos cours et vos pratiques, vous pouvez le faire en semaine et le week-end, vous dégagez beaucoup de temps. Après, bah forcément, un peu avant les partiels, c'est toujours c'est toujours plus intense. Mais euh, on, on, a, on a du temps à côté, euh, ça dépend comment on s'organise. Oui. On travaille au fur et à mesure, ou même qu'il y en a qui ne travaillent vraiment que pour les partiels ou les, les examens. Ça, ça dépend vraiment du, de comment vous travaillez, si vous êtes plutôt euh, régulier, euh, un peu tous les jours, un peu tous les soirs. C'est ouais. possible, mais il y en a aussi qui s'en sortent très bien en révisant euh, pendant deux mois ou un mois avant les partiels et, et euh, en ayant simplement bien lu les cours, bien écouté, en étant très ouais. attentif en cours. Il y en a qui n'ont pas besoin de, de mm -hmm. reprendre leurs cours. Après, euh, si vous aimez euh, réécrire vos notes, comme disait Marielle, ça ne sert à rien de tout traduire. Enfin, mm -hmm. C'est une perte de temps, ça ne vous fait pas comprendre. Enfin, euh, honnêtement, non, ça ne fait pas comprendre. Donc, euh, vraiment, puis les week-ends, il n'y a aucun souci pour euh, trouver du temps. Euh, mm -hmm du semestre, c'est assez, assez tranquille. Enfin, les profs prennent leur, leur temps et vous y y avez le temps de vous adapter à la vie en Espagne, etc. Et puis, bien sûr, il y a quand même un contrôle continu. Donc, euh, à la moitié du premier semestre, on a, vous avez des examens. Donc là, ça vous permet de voir un peu où vous en, où vous en êtes. Si c'est une catastrophe, bah, vous savez que ce n'est <rire> pas la bonne technique de travail. Et si ça se passe bien, ben, voilà, vous pouvez continuer comme ça. Après, il y a des examens pratiques. donc Pareil, à réviser là, une semaine avant, ou même la veille je sais pas ça dépend de la pratique à réviser et puis après bah, les examens ça reste quand même des examens universitaires donc euh, bah, il faut être prêt c'est sous c'est un système de QCM donc euh, c'est juste ou pas juste et, euh, donc faut savoir le cours après et puis après je rebondis sur les pratiques moi je sais qu'avec quelques amis ça m'arrivait de demander à avoir une salle dans le bâtiment. S'il y avait des salles de libre, on pouvait se réviser les pratiques. Alors, ce n'est pas toujours possible, sinon on le fait chez soi. Mais les pratiques aussi, c'est bien d'avoir un de faire aussi en groupe. Enfin, ça dépend comment on a envie de travailler. Mais il y a du travail, il ne faut pas le cacher. Mais on a largement le temps d'avoir du temps à côté. Et il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Si vous êtes motivé, il n'y a pas de raison. Oui, je n'ai pas ressenti une quantité de travail énorme. Moi, je compare avec médecine, donc c'est vrai que ça n'a rien à voir. Mais euh, vraiment, euh, c'est des années universitaires qui se font euh, sans… Enfin, on travaille, il y a du travail, mais euh, si on aime ce qu'on fait, de toute façon, il n'y a aucun, aucun souci. Mm. Ce n'est pas du travail à proprement parler. J'imagine que ça passe vite, non exemple, de... Comment J'imagine que ça passe vite en soi. Là. <rire> ça passe très, très vite. Et les trois années… Euh... Le jeu, je viens de terminer mes années. Je me, je me souviens encore, quand je venais d'arriver, euh, j'avais peur. Mais je me disais, trois ans, c'est très long. Euh, bon, il y a encore la quatrième année, mais je veux dire, à l'université, vraiment. Euh, pff, trois ans, ça passe très, très vite. C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire avoir par le temps. Il faut profiter dès le début parce que ça passe tellement vite. Après, on a une, ouais. une petite nostalgie. Ah ouais, <rire> une nostalgie. Surtout <rire> comment... Euh, pour ma part, avoir terminé avec le confinement, euh, donc euh, oui. trois, mois, euh, trois mois qui sont passés euh, à la trappe, on va dire, ça fait bizarre. Donc, il euh, faut vraiment profiter, euh, apprendre des autres, parce qu'au final, vous êtes dans une université où il y a énormément de, que ce soit les Français, donc les étudiants étrangers, ils sont dans la même situation que vous, donc euh, ils ont, soit ils n'ont pas réussi en médecine, soit ils sont partis, donc du coup, ils ne sont pas avec, euh, pro... euh, auprès de leurs proches, etc. Donc, c'est vraiment des gens qui partagent la même chose. Et puis les Espagnols, moi j'ai trouvé très ouvert au final. Au début on a l'impression que non, mais en fait ça vient de nous parce qu'on parle pas très bien euh, la langue et du coup nous-mêmes on n'est pas très avenants. Mais ils sont, moi j'ai trouvé très ouverts. et ils, ont, ils savent qu'il y a énormément d'étrangers dans, dans la promotion. Donc euh, c'est vraiment un plus. Pour vous. Merci Laetitia, merci Marielle. On a une question de Jade, celle-là on va essayer d'y répondre assez rapidement. Euh, au bout de combien de temps on est vraiment à l'aise avec l'espagnol moi, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le premier semestre, euh, au bout du premier semestre, déjà, on est plus à l'aise avec l'espagnol. Après, on a toujours euh, de, une évolution, mais... Je dirais même un peu avant, parce que, comme a dit Marielle tout à l'heure, euh, on n'a pas besoin de parler beaucoup, en tout cas au premier semestre, les profs, j'ai l'impression que ce sont un peu adaptés, à ne pas nous faire euh, passer au tableau, ou très peu. Il y a un prof, euh, je, sais, je pense que vous l'aurez l'année prochaine, euh, professeur Bosch, qui qui nous dit vous pouvez parler, lever la main, c'est très gratifiant, c'est même un plus pour votre note, après si vous ne parlez pas, moi personnellement j'ai très peu parlé et ça ne m'a pas fait louper ma matière donc il ne faut pas se mettre le stress non plus là-dessus mais euh, il, les profs ne nous font pas trop parler pas, donc au début ils nous laissent vraiment le temps j'ai l'impression de comprendre la langue, il n'y a vraiment que euh, la compréhension orale enfin, on nous demande très rapidement d'avoir cette compréhension parce que bah, si vous ne comprenez pas le cours comme j'ai dit tout à l'heure il n'y a pas de sous-titres donc euh, il faut vraiment euh, comprendre ce que le prof dit entre, entre étudiants français, vous pouvez vous aider parce que vous êtes un peu tous dans la même, dans la même situation. Mais je trouve que l'espagnol vient très rapidement. Et après, pour commencer à parler, c'est en pratique que vous commencez à le faire petit à petit. Et puis après, vous, ça vient tout seul. À la fin du premier semestre, je pense que… Ils parlent un peu moins vite, les profs, au premier semestre. Après, ils reprennent leur, leur vitesse normale, mais ils parlent un peu moins vite. Non, c'est faisable. Il ne faut pas s'inquiéter tant que vous, c'est la même chose. Vous êtes motivé, vous essayez d'aller en cours, vraiment aller en cours au premier semestre parce que c'est là où vous allez beaucoup faire développer la compréhension orale. Voilà. OK. On a donc une question de Thibault qui demande si vous aviez acheté une table de massage personnel dès la première année. Et si oui, est-ce que vous le recommandez euh, Moi, personnellement, je n'ai pas acheté de table. Okay. Donc... Euh... J'en ai pas acheté. J'avais comme dit Marielle tout à l'heure, on a l'occasion de louer des salles de pratique. Enfin, louer, je ne sais pas, c'est pas, pas payant, mais je veux dire de réserver une salle de pratique dans l'université. Dans donc si vous voulez réviser avec du matériel là-bas, donc des, par exemple une table. C'était très bien. Après, réviser ses pratiques, euh, moi, euh, je révisais chez moi et c'est vrai que on est pas, la table n'est pas à la bonne hauteur, c'est la table pour manger, le lit est trop bas. Enfin, Oui, c'est pas très agréable. Après, une table, ce n'est pas nécessaire. Enfin euh, Moi, j'ai très bien fait ça. Ce pas nécessaire, c'est un confort. J'avais un ami qui en avait une, donc on l'utilisait un peu. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas les moyens d'acheter une dalle, il ne faut pas s'inquiéter, il n'y a pas de souci, je n'en ai pas acheté du tout pendant mes quatre ans. Voilà, c'est pas euh, obligatoire d'avoir une table, ça fait pas partie du matériel. Et en plus, la fac met quand même à disposition. Donc, euh, c'est, un plus, autant l'utiliser, quoi. Super. Donc, on a une question de Fabien. Donc, euh, bonjour. Est-ce que vous pensez qu'avoir un petit boulot pendant la première année serait envisageable? J'imagine pour aller très rapidement qu'avec ce que vous avez dit jusque-là, la réponse est oui, il y a possibilité ben... de, si, je... en s'organisant. Oui et non, parce que je dirais que vous êtes un Français, vous allez arriver en Espagne en première année, vous n'allez pas maîtriser l'espagnol. Je vous souhaite bon courage pour trouver quand même un, un petit boulot. Après, ce n'est peut-être pas mission impossible, mais vous avez déjà l'arrivée dans un pays étranger. Il faut vous intégrer à la fac, à la langue, vous faire des connaissances. Euh, après, si, si c'est d'un point de vue financier, si vous êtes plus à l'aise, ce n'est pas mission impossible, mais il faut... Après, au niveau organisation, oui, on peut s'organiser parce que j'avais des espagnols dans ma classe qui avaient un petit boulot à côté. Ce n'est pas, pas le plus souhaitable, mais je pense que c'est possible. Mais en tant qu'étranger, ça me paraît compliqué. Moi, je pense pareil. Si, le, si vous avez un, un niveau de langue qui n'est pas trop mal, et du temps, euh, voilà, ça dépend pour peu que vous parlez déjà un peu l'espagnol. Après, ça aide d'avoir oui. un petit boulot, mais à la limite, pour euh, apprendre l'espagnol, c'est mieux une activité comme euh, oui, faire rejoindre une équipe de foot ou de n'importe quoi d'autre. C'est vrai que le, je connais des gens qui ont travaillé, mais après, ça dépend aussi du métier parce que oui. les horaires d'école, c'est quand même des horaires euh, de travail, quoi. c'est oui, oui, ça. Le matin, l'après-midi, donc soit un travail le soir, donc, euh, un resto ou un bar. Ça peut. Après, euh, il faut avoir un peu, euh, peu d'expérience parce que la langue est un frein. Donc, si vous découvrez à la fois le métier de serveur et à la fois euh, la langue, c'est un peu, un peu la cata. Mais par exemple, j'ai une amie qui gardait des enfants ou elle donnait des cours de français ou d'anglais, je crois. Ça peut aussi euh, très bien euh, très bien se passer. Oui. Oui, les cours ça peut être les cours ça peut être un peu recherché. Moi, par hasard, j'en ai fait en. En dernière année euh, mais oui ça peut être un peu plus euh, je dirais où ils gardent d'enfants ou... oui, mais après, genre, euh, ça peut faire. après avoir des boulots avec des horaires vraiment conséquents en tant que serveur et tout ça dès la première année je trouve ça un petit peu euh... en première année c'est dur après ouais. avec le temps euh, sans souci je pense qu'à partir de la deuxième année euh, c'est possible mmh. parce que si vous êtes euh, bien organisé et que, a, euh, que vous maîtrisez la langue il n'y a plus aucun souci. C'est qu'une question d'horaire Super, on a une, une autre question de, de Thibault euh, qui est comment se passent les stages volontaires Est-il possible d'en réaliser dès la première année Et de manière plus générale, les conditions En fait, la, les stages volontaires, euh, dès la première année, vous pouvez en faire, euh, pas pendant, en fait, pendant le cursus scolaire, vous pouvez en faire en troisième année. Si vous avez validé toutes vos matières, pendant le premier ou le deuxième semestre de troisième année, vous pouvez faire un stage en même temps que d'avoir les cours et les pratiques il suffit de trouver, de s'arranger avec le lieu de stage. Moi, c'est ce que j'ai fait en deuxième semestre. Par contre, en première et deuxième année, on peut en réaliser que euh, l'été. Quand on revient euh, chez soi en vacances, vous pouvez faire un stage. Alors, ce sera plus un stage, je pense, euh, d'observation. Vous pouvez en faire. Mais vraiment, le stage volontaire que je parlais tout à l'heure, c'est plus en troisième année, pendant les cours. Et ça, je vous le conseille vraiment. ouais bah, moi, euh, j'ai fait un stage... Euh, les... euh, pendant l'été, justement, comme tu disais, j'ai fait mes stages... Euh... Un peu d'observation. En première année, c'est vrai que c'est essentiellement de l'observation parce qu'on a vu l'aspect théorique, anatomique, etc. Mais on n'a pas vu énormément encore de… Enfin, On n'est pas prêts quoi, à avoir un patient avec nous. Enfin, moi, je trouve. Du coup, ça m'allait très bien un stage d'observation. En deuxième année, j'ai fait un autre stage où justement, là, j'ai commencé un peu à pratiquer. Pareil, dans la limite de nos connaissances. Et puis, ça dépend aussi de, du maître de stage et ce qu'il veut bien nous laisser faire. Et à partir de la troisième année, on est complètement, euh, enfin, on est plus apte. Après, je n'ai pas fait de stage pendant mes études comme euh, tu as fait toi, mais euh, ils nous ont rajouté quelques pratiques à l'hôpital, par exemple. Donc là, on avait affaire à les patients directement et on se sent beaucoup plus à l'aise. Après, euh, de là à être tout seul avec un patient, peut-être pas. Là, maintenant, on va, après, en quatrième année, on a toute une année de stage. Donc, c'est vraiment, on a assez d'heures de stage. C'est pour se faire une idée, les premières années, faire les stages pendant l'été, c'est bien, je trouve. Oui, parce que la dernière année, je crois de mémoire qu'on a 1200 heures de stage ou à peine. Et donc, de au moins faire un, un autre stage volontaire pour rajouter des heures, c'est pas mal. Mais euh, mmh. voilà. Super. Donc, on va, on va très rapidement voir les dernières questions qui sont en train d'arriver, vu que l'heure tourne. Euh très rapidement au final ce sera passé très vite euh, cette, cette, cette rencontre euh, donc on avait une, une question donc euh, oh, pardon, -moi, de maréchal qui demandait et de, pareil de manière très rapide euh, comment vous vous êtes débrouillé pour trouver un appartement la première année je propose qu'on commence par maria euh... Alors, je sais qu'il y a eu des choses qui se sont mises en place maintenant. Le CEU aide beaucoup. Moi, quand je suis arrivée, effectivement, il y avait une agence en lien avec le CEU et j'ai trouvé comme ça mon appartement. Après, sinon, si vous ne voulez pas passer par les aides que le CEU propose, ce qui est un peu dommage parce que je crois qu'aujourd'hui, le pack Hospitality a beaucoup évolué. Mais euh, sinon, vous avez, euh, vous avez les sites comme Idealista, des choses comme ça. Mais par contre, méfiez-vous, méfiez-vous parce que les galères d'appart, j'en ai eu, et il faut, il faut se méfier quand même de passer en, en, en privé, faire bien attention à toutes les conditions, faites bien attention, mais c'est possible. Mais franchement, la première année, utilisez ce que vous propose le CEO moi, je n'avais pas utilisé le C.U. mais c'est vrai que c'est très bien euh, comme ça. Moi, j'avais rejoint un groupe sur Internet, je ne sais pas si… Enfin, sur Facebook, c'est CEU et cassas je crois, vous l'écrivez. Oui, il y a des oui. annonces tout le temps, des étudiants, par exemple. Moi, j'ai laissé mon appartement, j'ai mis une annonce parce que du coup, euh, ben, pour aider mes propriétaires, si vous vous entendez bien avec, après pour leur trouver un autre étudiant. Puis, il faut savoir que Moncada, c'est un, un village qui vit… Enfin, je pense qu'il vit carrément sur l'université. Donc, euh, la moitié de la population, c'est des étudiants qui vivent dans les, dans les différents apparts. Donc, rien qu'en vous baladant, je pense que vous pouvez trouver euh, quelqu'un qui loue un appart. Ce n'est pas du tout compliqué. Après, euh, moi, je, met, je vous mettrai quand même en, en garde, euh, si vous faites des colocs, bah, de bien choisir vos colocs. Euh, je pense que mais, se mettre en coloc avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, euh, ce n'est pas du tout dérangeant parce que je pense que chaque personne fait attention à l'autre. Mais ça peut, il peut y avoir des petites altercations. Et sinon, ben, et puis vous pouvez changer assez facilement. Moi, j'ai fait des bails, euh, j'ai changé trois fois d'appart sur les trois ans. Donc, il euh, y a des galères d'appart. Des fois, si on n'est pas trop au courant, on ne connaît pas trop l'espagnol, on signe un peu des trucs, on ne sait pas trop quoi. Mais au final, euh, rien, de, rien de bien méchant et il euh, n'y a aucun souci pour trouver un appart. Les colloques, pour rebondir juste vite fait, les colloques, c'est bien. Si. De toute façon, il faut tenter, c'est en ayant des galères dans la vie qu'on avance et, et je trouve que les colloques, c'est super parce qu'effectivement, au niveau des langues, vous, vous pouvez avec des espagnols, mais même aussi d'autres langues et vous pouvez améliorer l'anglais ou je ne sais quoi, quelle autre langue. C'est vraiment un plus et puis il faut être ouvert aussi, avoir une personnalité où il ne ben, faut, faut pas trop titiller sur le ménage ou les choses comme ça et, et vous pouvez ouais, passer très bonne colloque. <rire> oui, c'est ça, c'est vraiment un plus. Là, là moi, j'ai bien aimé faire des colloques, j'ai trouvé que c'était vraiment bien, puis ça aide à l'intégration. Moi, j'étais avec des, des vétos et, et des filles, enfin des kinés, et il y a des gens qui sont dans la même promo, d'autres euh, des années supérieures. Enfin, c'est vraiment, ça vous permet de connaître beaucoup, beaucoup de monde sur mon CADA et c'est un plus. Super, donc euh, je vois qu'on a encore deux, trois questions, mais il y a des questions qui sont vraiment... Très orienté hospitality, comme, comme toi Nicolas, si jamais t'as des questions sur les mutuelles, n'hésite pas à nous envoyer un mail, on passera les informations nécessaires. Euh, au niveau de l'équivalence des matières, c'est pareil, un procédé qui est très propre à l'université et qui peut évoluer d'année en année, donc les informations qui étaient valables à l'époque de Laetitia et de Marianne ne seront plus forcément d'actualité. Pareil, je vous invite à nous envoyer un mail, on sera ravis d'y répondre. Je vois également que Jade nous demande si euh, la si le live va être disponible sur YouTube. Alors oui, il sera disponible sur YouTube. Donc euh, au maximum début de semaine prochaine, vous aurez le lien. Je vous invite à vous inscrire d'ailleurs, à, à, on va faire un peu l'instant YouTuber, mais à vous abonner à la chaîne euh, de l'université, vu que la vidéo sera publiée directement sur le YouTube de l'université. Donc ça vous permettra également de voir un peu les autres vidéos qui sortent euh, euh, au courant de l'été, de pouvoir voir un peu plus sur euh, sur la préparation de votre arrivée. Euh, enfin, de voir que pour vous intégrer, on va dire, j'aime pas le mot intégrer, mais on va dire pour pouvoir voir un peu à quoi va ressembler votre expérience universitaire dès septembre, euh, voir un peu, il y a, y a des mots, il y a vraiment plein de contenus très intéressants pour vous, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Euh, également, avant de terminer, je vais vous mettre là maintenant, juste ici, le lien d'un formulaire. Oups Pardon, je, vais... Oui, peut... je vais mettre le lien d'un formulaire. Donc, c'est vraiment une enquête. Ça va vous prend deux minutes à, ré... à répondre, mais c'est la première fois qu'on fait ce genre d'événement avec donc des étudiants diplômés et des étudiants qui sont en cours. D'avoir cette perspective, on souhaite vraiment avoir votre feedback, votre retour pour voir un peu ce que vous en avez pensé. Donc, on vous remercie beaucoup. Euh, également, je souhaite m'excuser une nouvelle fois. C'est les aléas du direct pour les petits pour les petits soucis techniques qu'on a eu aujourd'hui. Au final, tout est rentré dans l'ordre. J'espère que ça vous a plu. Pareil, n'hésitez pas là pendant que le chat est activé à donner votre retour rapidement de ce que vous en avez pensé. De mon côté, j'aimerais énormément remercier donc Marielle Falour et Laetitia Fayard qui ont été ici ce soir, qui ont pris du temps pour être avec nous. Et puis voilà. Laetitia, Marielle, est-ce que vous souhaiteriez conclure, donner un, que ce soit un dernier conseil, une dernière petite phrase? avant qu'on arrête avec la, la session d'aujourd'hui ben, Moi, je dirais euh, que on, on vous attend sur Valence. Ben, moi, j'y n'y serai peut-être plus, mais en tout cas, euh, venez à Valence et franchement, profitez au maximum. C'est les meilleures années. Et euh, à Valence, moi, j'ai que des bons souvenirs au final et j'en garderai que le meilleur. C'était super et il ne faut vraiment pas avoir peur de venir parce que c'est une expérience que tous les étudiants n'ont pas l'occasion de vivre et c'est vraiment important. Oui, moi, Marielle. ce que je c'est de, de, de profiter de vos années là-bas parce que ça passe extrêmement vite. Euh, le CU c'est une université où, euh, qui, qui aide quand même beaucoup aux démarches et, euh, et moi je la conseille. Ne vous occupez pas si des fois on, on vous dit dans vos connaissances, d'amis de vos parents, euh, oui, vous avez choisi la facilité ou des choses comme ça. Pour moi, c'est pas vrai, c'est vraiment une expérience supplémentaire. Et moi, euh, aujourd'hui, dans mon travail. Euh, J'ai des personnes qui, quand je leur parle de mon expérience, qui me disent oh, ⁇ ça devait être génial euh, ⁇ vous avez dû apprendre plein de choses, voir plein de monde. Et donc, effectivement, euh, prenez euh, cette expérience-là, c'est qu'un plus, euh, profitez de, de l'Espagne et de découvrir plein de choses. Super, merci beaucoup. Du coup, j'imagine, euh, je vais conclure par une toute petite question. Si vous deviez reprendre la décision de faire vos études de kinésithérapie, au sein de l'université Est-ce que vous le referiez Sans hésiter. <rire> Sans hésiter, vraiment. Super, bah écoutez, merci beaucoup Laetitia, merci beaucoup Marielle. J'ai passé un super moment. Je pense que tout le monde également a passé un bon moment. Euh, passez une très bonne soirée à tous. Et euh, nous, de notre côté, pour Hospitality, la préparation de votre arrivée, on se reverra très bientôt. Donc, euh, restez informés. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.